Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre 2022, euh, on arrive à la fin de l'année très très bientôt, il y a des bilans qui vont se faire, mais euh, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, euh, on semble avoir un mois de, de, de décembre assez, euh, je dirais pas explosif, là, mais on a un rebond technique, et puis on le constate surtout sur le Dow Jones, et euh, on le voit aussi sur euh, beaucoup de... de de denrées là, sur euh, beaucoup d'items euh, euh, au niveau du euh, les matières premières là, mais je parle aussi bien entendu l'or et l'argent et euh, ma vidéo d'aujourd'hui c'est pas simplement là dessus parce que je vous ai dit dans un climat euh, tellement d'incertitudes comme on vit là et surtout d'une manière on voit l'avenir d'une manière très très négative euh, moi je pense que je, je ne veux pas plus vivre cette man de cette manière-là. -là, C'est-à-dire, je veux peut-être être plus lucide, puis c'est là que j'ai commencé à à retourner un peu dans mes c'est le trading directionnel directionnel je vous en parler un peu mais de toute façon j'ai monté mon petit système ça fait très très longtemps mais j'étais moins actif là je suis un peu plus actif c'est une stratégie tout simplement qui n'est pas techniquement là c'est pas ça prend pas de 50 oscillateurs tout ça c'est tout simplement de suivre les tendances à la hausse comme à la baisse mais moi je ne choque pas le marché donc je ne suis que les tendances à la hausse et j'ai trouvé des, des, des titres vraiment intéressants. Là. Je, je ne fais aucune recommandation d'achat. Mais on va regarder ça quand même pour vous dire que, dans le fond, euh, lorsqu'on se positionne et qu'on est capable de percevoir une tendance haussière qui débute, eh bien, on peut suivre la tendance, la tendance haussière jusqu'à ce qu'elle décroche, qu'elle devienne baissière. Et je vais vous donner des exemples avec euh, les, gra les graphiques qu'on va voir. Euh, bon, dans un premier temps, bien, je vais vous... Parler un peu de, de ce qui se passe au niveau des métaux précieux. Parce que le dollar américain commence à perdre des plumes. On voit que bah, ce n'est pas simplement sur, le méta, sur, sur le, les métaux précieux, mais surtout parce que autant l'or que l'argent souffrait beaucoup, beaucoup dernièrement dû au fait que le dollar américain avait beaucoup euh, euh, explosé, dû au fait que la Fed euh, euh, montait les taux d'intérêt et disait qu'elle voulait poursuivre cette montée des taux. Euh, Presque à terre, on invité, mais là, on, on voit que Jérôme Powell commence à se retourner. Il y a beaucoup de... il y a un grand climat là, de peur en ce moment sur la planète. Et les climats de peur font en sorte que la peur engendre la peur et les marchés peuvent s'écrouler. Et les dirigeants sont très très au courant de ça. Ils ne veulent pas que les marchés s'écroulent. Je ne vous dis pas qu'on va partir à la hausse. Mais comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, là, il y a peut-être euh, certains éléments qui me font penser qu'on pourrait faire du surplace en en 2023. Donc, on pourra voir, oui, euh, la, la, la, la, la, la, la fin du crash, qu'on dit, crash, récession terrible en 2023. Oui, on va tomber en récession, mais on, on ne sait pas l'ampleur de la récession en ce moment. Vous allez me dire, euh, tout va mal en ce moment, un peu partout sur la planète, et je le sais, écoutez, c'est pour ça que je me détache de plus en plus des, des, des nouvelles, parce que dans le fond, euh, et je sais que les gouvernements euh, euh, inventent des scénarios pour nous... Euh, à faire croire que qu'on ne peut plus penser avec son cerveau, euh, j'en viens simplement, tout simplement pas. Donc, euh, j'essaie de délaisser ça un peu et j'écoute beaucoup de musique dans ce que je travaille cette semaine. D'ailleurs, j'ai travaillé sur mon système de trading pas mal. Euh, J'avais d'autres travaux à faire, là. mais j'ai travaillé là-dessus de manière assez euh, efficace et surtout euh, c'est c'est pas simplement avoir un système là, qui nous permet d'engranger des, des profits d'une manière régulière mais euh, simple aussi là euh, on peut pas penser qu'on va investir un montant d'argent qu'on euh, non non non c'est y aller tout simplement puis euh, euh, moi je, je suis retourné dedans tout simplement comme je vous dis je veux investi dans l'argent aussi euh, je je serai pas des fortunes mais en tout cas je vous dis tout simplement qu'il y a moyen de s'en tirer dans des périodes d'incertitude comme c'est ce qu'on vient en ce moment donc euh, on va aller voir dans un premier temps euh, ben oui peut-être euh, euh, je vais placer ça comme ça c'est une nouveauté là je, je, parce que je voulais tout simplement regarder les graphiques avec vous donc euh, regardez c'est moi en petit là <rire> dans le petit coin euh, on va enlever ça euh, je voulais euh, tout simplement peut-être procéder de cette manière-là parce que regardez beaucoup de graphiques avec vous pour que vous puissiez comprendre euh, euh, comment percevoir le marché là, euh, euh, surtout dans un climat morose comme on est là, là. on va aller voir euh, dans je vais mettre mes lunettes euh, on va aller voir dans un premier temps le dollar euh, euh, américain au lieu d'aller voir les indices là, euh, dans mes futurs et ça c'est assez important de voir ce qui se passe comme je vous ai dit au niveau des tendances euh, c'est euh, bon on dit c'est assez facile à, à voir les tendances sur un graphique oui c'est assez facile euh, avec des oscillateurs et même j'ai relu le pour complet là je l'ai feuilleté là euh, de trading directionnel de Michael Covell, je crois son nom. Et euh, ce qui dit tout simplement que les suiveurs de tendance ont toujours réussi, euh, on parle, il y a beaucoup de grands noms, là, on pourrait tout à l'heure peut-être aller en voir, là, euh, des euh, suiveurs de tendance qui suivent tout simplement euh, une tendance soit à la hausse ou à la baisse, parce qu'il y a des personnes qui chartent le marché, moi je ne le fais pas. Mais euh, pour vous faire voir, voir que la tendance du dollar américain a changé, euh, je ne vous dis pas qu'on va changer complètement ils va tombé dans une phase baissière. On peut faire du surplace longtemps. Mais tout simplement, regardez mon système. C'est simple. Je pourrais tout simplement euh, prendre... Euh, simplement le, le, le prix, parce que c'est le prix qui dit tout, avec euh, les moyennes mobiles que j'utilise, 13,40 sur un graphique hebdomadaire. Mais en plus, je me donne un petit aide, comme je vous avais dit la dernière fois, je prends euh, deux oscillateurs qui se trouvent être le TRIX là, pour euh, le calcul du, tri, du TRIX. Vous pouvez aller voir sur euh, Internet, faire une recherche, vous allez voir comment ça se calcule. Et le RSI aussi. Euh, je me souviens pas du RSI, ce qui veut dire. Là. Mais vous avez tous les calculs, simplement avec le prix là, que c'est calculé. Et je mets une petite moyenne mobile sur, pour, sur le RSI pour m'aider. Et comme je vous avais parlé, le RSI, c'est un indicateur extraordinaire parce qu'on trace des, des lignes de tendance et il nous euh, montre à l'avance les retournements. Euh, donc, ici, on a eu un retournement à la hausse lorsqu'on était... Euh, euh, euh, dans une phase là, de déclin du dollar américain et on a, euh, comme je vous dis, pour m'aider, euh, le petit trick ici me donne un signal d'achat euh, euh, ici exactement. En plus, je me suis aidé parce que mes petits croisements de moyenne mobile, j'ai développé un petit système qui me dit tout simplement qu'on est en zone d'achat. Je n'ai pas acheté le dollar américain, mais je vous dis tout simplement comment euh, dans un système mécanique où on réfléchit pas et c'est la meilleure manière de suivre une tendance, eh bien, on, on, on se dote d'indicateurs très, très, très mécaniques sans aller dans l'émotion sans euh, même euh, euh, ce que j'ai lu là, ce, le, sur le livre uh, Trading, euh, suivre la tendance, là, Trading uh, Follower Trading, euh, c'est de ne même pas ben, considérer les nouvelles. Ça, Stan Weinstein le disait dans son livre euh, Gagner à bourse euh, dans les marchés haussiers et dans les marchés baissiers. Mais plus que ça, euh, c'est de ne même pas regarder les indices. À les indices principaux euh, Dow Jones, Nasdaq, euh, et ainsi de suite là. Moi je le fais parce que j'aime l'économie, j'aime avoir une vue d'ensemble du marché. Mais euh, où vous pourriez justement suivre les indices pour acheter des ETF là. Euh, par exemple le, le ETF très très populaire au niveau de l'indice du Standard Poor's. SPY, là, qui se trouve être un ETF qu'on peut acheter pour suivre le marché. Mais euh, l'idéologie, parce que je re, reviens là-dedans, le suiveur de tendance, c'est tout simplement de, de, de, de, de se positionner sur à peu près n'importe quoi. Ce ne sont pas des actions nécessairement, ça peut être des matières premières, ça peut être... Euh, euh, peu importe quoi. Donc, euh, c'est ça la stratégie, tout simplement. Et euh, pour revenir à nos moutons, euh, pour vous montrer, démontrer que le dollar américain a changé de tendance, pour m'aider, moi, tout simplement, euh, je vois qu'ici, on a cassé. Et euh, surtout avec mon RSI, bon, j'ai mis, euh, comme je vous dis, une petite moyenne mobile, là. Mais en traçant une petite ligne, je vois très, très bien ma cassure. On avait une montée, cassure. En plus, euh, ici, on n'a pas encore cassé, là, euh, comme je vous dis, parce qu'on euh, n'a pas encore euh, cassé la ligne du zéro, là, mais on sent un signe d'affaiblissement. Moi, ce serait, je ne vais pas acheter du dollar américain, mais je vous dis, ce serait ma zone de sortie euh, lorsqu'on a cassé là, le RSI. Donc, euh, c'est tout simplement pour vous montrer, vous allez me dire, c'est simple, c'est mécanique, c'est les meilleurs systèmes, c'est ce que je... Je de revoir sur euh, Trend Following de Michael Covell. Euh, je n'ai pas de temps pour aller vous montrer ça. Là. Euh, mais les grands traders, je peux, je peux peut-être vous partager. Mm -hmm. Attendez, euh, je vais... Euh, on va aller voir quelque chose de rapide, tout simplement pour euh, euh, vous donner euh, l'eau le, à la bouche. Là. Ça se trouve être euh, trend, trendfollowing.com euh, euh, vous pouvez le traduire en français, traduire en français avec euh, Google qui nous traduit ça euh, de manière assez rapide et amicale. Ça donne ce que ça donne, mais c'est bien. Donc, euh, vous pouvez aller visiter le site trendfollowing.com. Et on, en gros, ce qu'on fait, on parle de qu'est-ce que c'est suivre une tendance. Et, euh, ah, c'est ça ici, je voulais vous montrer. Euh, des personnes qui suivent les tendances et qui sont euh, vraiment des, euh, des, des, des as en matière, de, depuis des années, là, en matière de suivre, de suivre de tendances et qui ont vraiment performé au niveau de la bourse. Et on a des noms ici qu'on qu peut peut-être, euh, euh, en tout cas certains, là, euh, il y en a un là-dedans, c'est Jim Simon qui se trouve être un mathématicien qui donne pas son secret exactement c'est lui Jim Simon qui, euh, tra qui est un suiveur de tendance mais qui dit qu'avec les mathématiques il réussit à battre le marché depuis euh euh, je ne sais pas comment donner, c'est incroyable sa performance, celui qu'on connaît. Euh, on se trouve à avoir... Euh... Bon, ça c'est une autre histoire, je vous contrai ça un peu plus tard, l'histoire des tortues, c'est qu'on a pris 23 euh, personnes ordinaires, là, euh, sans connaissances financières, euh, ça, ça, c'est dans les années 70-80, et on les on, on prétendait, je ne me souviens pas du nom de la personne, il faudrait que, en tout cas, je ne me souviens pas celui qui avait fait ça. Euh, mais tout simplement, il s'est dit, euh, si euh, je me souviens pas, on, en tout cas, peu importe, ce pas important, là euh, c'est pas Richard Denis, en tout cas, c'est quelqu'un qui était très euh, en moyen, il avait dit, il prétendait qu'en suivant un système mécanique de tendance, on pouvait euh, prendre à peu près n'importe qui, qui qui ne s'y connaissait pas en finance. Et, et on, on les a pris, 23 personnes qui ont commencé à faire du trading euh, ben, suivre, suivre la tendance, on, on leur a dit exa exactement quoi faire sans aller dans les émotions. Et il y a plusieurs, ceux qui, le, le, le test, là, c'est ceux qui euh, s'en allaient dans l'émotion, qui tombaient dans les émotions, euh, on les décollait. Et ce qu'on a fait, tout simplement, on a regardé ceux qui euh, ont continué à suivre un système mécanique de suivi de tendance. Et ces personnes-là sont toutes devenues très, très, très euh, à succès. Euh, C'est-à-dire, on fait des fortunes et euh, sans connaître euh, nécessairement toute l'économie. Les, les, les, les, les, et c'est eux, là, le, le système de suivi de tendance, les, les, fameux, les fameuses tortues. Donc, euh, c'est très, très intéressant, le site. Je vous, je vous le partage. Euh, 12 minutes <rire> je vous le partage, à, allez voir ça euh, c'est euh, euh, euh, trendfollowing.com et il euh, y, y a tout là, sur l'histoire euh, chartes, euh, les graphiques euh, comment les suivis de tendance là, comment on peut euh, la méthode est très simple regardez ici c'était le dollar américain euh, en tout cas on a tout ça donc euh, c'était ce que je voulais vous partager mais on va retourner à, à, aux, aux écrans là, euh, comme ça. Euh, Excusez-moi d'avoir été un peu long là-dessus, mais c'est ce que... De ce temps-ci, c'est ça que je regarde. Je, je me dis, de ce temps-ci, dans un mouvement, dans des temps de beaucoup, beaucoup d'incertitudes, je veux plus peut-être m'attacher aux fondamentaux, pas fondamentaux, malgré que je le fais pareil lorsque je regarde un titre ou je considère un titre. Donc, c'est ça, le dollar américain est en train de, de, de casser sa tendance haussière. On ne sait pas si ça va se poursuivre jusqu'à euh, plus bas, mais et, euh, je voulais vous parler de l'or aussi, bien entendu. Euh, l'or, euh, on n'a pas encore cassé la tendance euh, baissière, là, qui perdure depuis le mois d'août 2021. Regardez, ce n'est pas encore fait euh, depuis 2021. 20... Je, à août 2020 plutôt. On avait une longue, longue tendance euh, baissière. On n'a pas encore cassé, mais ici on commence à s'en aller vers le haut. Au niveau de l'argent, euh, c'est un peu plus touché parce que je pense qu'on vient de casser la tendance. Euh, regardez. Si je m'envoie ça, c'est. Comme je vous dis, le RSI est un indicateur avancé. Donc, on se trouve à avoir, en tout cas, ça me semble casser ici. Euh, on va voir ce qui va se passer parce qu'il faut que ça soit quand même assez soutenu. Là. Donc, euh, on a cassé ici au niveau de l'argent et on le voit très, très bien. Euh, l'argent est rendu à 23 et 11. Donc, euh, c'est ça. Et au niveau des indices, comme je vous dis, peut-être qu'on va faire beaucoup de surplace dû au fait que... Euh, regardez, ça se trouve être le Standard Poor. On, se tend, on semble avoir un rebond. Euh, au niveau du Dow Jones, c'est la même chose. On a un rebond euh, qui est plus important même. Comme je vous avais dit, est-ce qu'on va aller taper ici? Je ne sais pas. Mais on a un changement de tendance là, au niveau du Dow Jones qui est plus évident. Au niveau du Nasdaq, c'est moins évident. Mais euh, on va voir ce, que ça va, ce qui va se passer en 2023. Mais mon propos d'aujourd'hui, tout simplement, c'était de, de, de regarder euh, à froid... Euh, <coughs> Regardez, c'est pas tous des titres que j'ai achetés, là, puis je vous dis je ne vous dis pas d'acheter des titres, les titres que je vous montre là, là. Ça, c est, c est, non, je ne vais pas embarquer là-dedans, là. je ne vais pas donner de recommandation d'achat. Euh, euh, je dis tout simplement euh, certains titres que j'ai repérés où je, je vois assez clairement une tendance euh, euh, qui, a, qui a changé de côté. Je, je vous en ai parlé dans une de ma, ma dernière vidéo. Euh, c'est certains titres. Là. Il y en a beaucoup d'autres. là. Euh, donc euh, ça, c'est un autre que j'ai vu euh, qui a changé de direction. haut, de toute façon, euh, ben, je pense que, peut-être, je, je sais pas si je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, mais Michael, euh, euh, comment il s'appelle, celui qui a fait le, le, le big shot, le film, non? Michael, euh, son nom m'échappe, euh, lui a mis ça dans son portefeuille. Vous pouvez aller le lire dans le site que je vous avais donné la semaine dernière, mais ça n'a aucun rapport, J'ai pas choisi ça. Oui, je vous en avais parlé, J'ai pas choisi ça parce que lui, euh, c'est tout simplement, je fais un screening euh, de d'action de, euh, et euh, j'essaie de repérer ceux qui me semblent euh, le plus approprié pour euh, partir une nouvelle tendance. Et euh, ici, tout simplement, ce que je, je perçois, mon comme je vous dis, mes règles sont claires. Achat, on vient de montrer que vient de dépasser et on a cassé la longue, longue tendance à la baisse euh, comme ça ici, d'une manière certaine et même on est allé au-dessus du zéro. Là. Et mon, ma moyenne mobile sur mon RSI ça, euh, vont vers le haut. Bon, c'est quelques titres que j'ai repéré les tendances. Et là, euh, ce que je fais avec euh, ce que je regarde, euh, ces titres-là, euh, euh, c'est ça, ça, c'est des, des tendances qui sont assez euh, solides, là. Il y a certains titres que j'ai commencé à regarder. Euh, euh, euh, bah, regardez, c'en est un, ça. Euh, je fais mes recherches. Euh, moi, j'utilise chart tout simplement, ce qui se trouve être un site que vous connaissez probablement, bien, tout simplement, j'ai regardé dans ceux qui commencent à avoir un revirement de tendance et j euh, j euh, je me suis dit que ça pourrait être quelque chose qui pourrait euh, procurer une tendance assez élevée. Et ici, j'ai repéré, avec du volume, bien entendu, on avait eu du surplace. Euh, on n'a pas encore cassé ici au niveau du Trix, mais c'était surveillé. Et euh, sur le RSI, évidemment, on a cassé la tendance qui s'en allait à la baisse. Euh, J'en ai un autre aussi. Euh, cron, ah, lui, non, non, lui, c'est... Je le surveille, mais il va, va falloir avoir beaucoup de volume. Mais vous voyez, le, le, dans mon système, le, le changement de tendance, tout simplement, euh, c'est ça. C'est qu'on se trouve avoir une tendance qui était très, très, très puissante et on change de direction. Et euh, vous, allez, vous avez remarqué aussi, c'est... De, de Tous des sites américains euh, des, des titres américains et la raison est très, très simple. Les Américains achètent beaucoup d'actions. Ici au Canada, malheureusement, euh, euh, on achète euh, des, des titres euh, euh, canadiens. J'en ai acheté, là, mais euh, fluctuent beaucoup, beaucoup. Donc, euh, avec euh, peut-être euh, le monde américain, euh, c'est plus. Euh, ça va plus fort. Donc, euh, OK, on, on, on a regardé ça rapidement. Euh, au niveau euh, Gold-Silver, comme que je, que je vous ai dit, on peut regarder pour terminer, parce que dans le fond, je pas le temps. Je vais me limiter à 20 minutes. Euh, où où est-ce qu'on peut voir des tendances là, qui ont vraiment explosé? Ou on va le faire plutôt. tôt. Je, je pense que ce serait préférable de faire ça euh, tout de suite. Euh, D'aller... Bon, je me... Je, je dis, il y a beaucoup, beaucoup de sites là, de, où vous pouvez aller trouver des actions. Ce n'est pas le seul. Euh, mais tout simplement, j'utilise Bar Chart, il y a TradingView aussi. Il y en a une tonne de sites. C'est tout simplement de percevoir des actions là, qui pourraient euh, porter fruit. Et là, ce que je vais vous montrer tout simplement, euh, le site Bar Chart, pour sélectionner des actions, ce n'est pas d'acheter toutes les actions qui ont une bonne cote. Parce que sur TradingView. Vous allez voir aussi, on a une cote, on peut déterminer si une action est bonne au niveau technique, mais au niveau fondamental aussi, on met toutes les chances de notre côté. Mais je voudrais tout simplement vous donner un aperçu d'une de, de, action, là, comment est-ce que ça peut exploser. J'ai été surpris parce que ça faisait très, très longtemps que je n'avais pas euh, fait du fouillage d'actions. Et j'ai été euh, surpris parce qu'on a connu une baisse depuis 2000, début 2022 et pourtant, il y a des actions qui ont explosé. On va le faire rapidement, on va terminer avec ça. Donc euh, je pense que je vais euh, comme ça ici, je vais disparaître. Comme ça. Bon, c'est tout simplement, on fait un screen d'action, je ne vous dis pas d'acheter l'action ici, là. mais regardez, si vous auriez perçu cette tendance-là, hein. ça c'est un exemple, je vais vous en donner plein. Et c'est à ça que j'ai travaillé toute la semaine pour essayer de déterminer euh, comment trouver ces changements de tendance-là radicaux. Et euh, regardez celui-là. Là. Vous aviez, ma, ma, par exemple, euh, je fais une ligne ici, une ligne de casseux. C'est sur euh, graphique hebdo hein, que je fais la recherche. Si j'avais pu entrer ici, là, à 5 à peu près, aujourd'hui, euh, ça c'est euh, en 2022, là, au début 2022, où, où tout allait, tout était morose, tout ça. Là, je, et on a eu un gain euh, de 5, euh, <coughs> trois fois, 3... Trois fois le, le, le montant là, de ce qu'on aurait, mettons 15 qu'on est rendu en ce moment. Mais la tendance est encore euh, saine. Euh, je vais vous montrer d'autres. Euh, regardez ici, là, si vous auriez pu, euh, par exemple, entrer à 24 bien 53 aujourd'hui. Puis là, vous allez me dire, c'est du rêve. Non, C'est ça que. Lorsque j'ai refait du. J'ai euh, pris le temps de, de, de retourner à mes fondamentaux. Je, j'ai dit, waouh, j'ai dit, ça se peut. Je veux dire, il faut essayer de trouver les tendances naissantes ou les tendances qui ont commencé. Ça, c'en est un autre que j'ai repéré à peu près ici. Là. Et euh, c'est ça. C'est tout simplement qui commence. Si j'aurais pu repérer, je ne vous dis pas à la, au creux ici, c'est assez difficile, mais à peu près vers les... Deux, deux, trois dollars. Puis le prix n'est pas important pour moi, là. Bon, ben, je serais rendu à 10 aujourd'hui. C'est ce que je vous dis, tout simplement. Fait que c'est à ça que je travaille. Regardez, c'est la même chose. Il y en a qui plus long terme. Regardez. Donc, moi, je n'irai pas acheter ici, là, haut comme ça, là. Mais il y a certaines actions qui... Regardez encore, c'est la 20 dollars, 168... Euh, euh, et euh, le, le, la chose que je voulais vous mentionner, euh, c'est 2022, là, où on a commencé à avoir de la morosité sur les marchés. Donc, euh, c'est ça. Euh, et puis, euh, bon, c'est ça, la même chose. Vous n'avez avez plein, plein d'exemples. Et je ne vous dis pas d'acheter euh, lorsqu'on est rendu, parce qu'on ne sait pas où est-ce que la tendance va se terminer. Donc, moi, j'essaie de trouver, c'est ce que j'ai essayé. Regardez, lui, c'est peut-être moins évident, parce qu'il n'y a pas de tendance forte, mais malgré... Euh, mais de, de repérer des titres. Regardez celui-là, c'en ça, ça est un que j'ai... Euh, pas celui-là, non, non. Mais c'en est un autre que je surveille. Fait que j'ai commencé à surveiller ça d'une manière... Regardez ça, c'est un, un changement. Il n'y a beaucoup, pas beaucoup de volume quand même. Il faudrait examiner d'une manière plus près. Là. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Il, il y a pas... Euh, j'ai pas de... de, de, de... Il n'y a rien qui a changé dans tout ce que je fais au niveau de, de, de, des vidéos, ça, de l'économie, mais j'essaie je, je, de changer mon mindset, là, changer ma manière de penser, parce que euh, tout est tellement négatif et je veux pas rester dans le négatif. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ce que je vais faire ces temps-ci, j'écoute moins de vidéos justement où tout va s'écrouler, euh, la récession qui s'en vient, je le sais, euh, et j'ai essayé de reprendre des bases solides euh, au niveau de on va dire l'analyse technique, suivre les tendances, tout ça, et euh, essayer aussi de repérer si un titre peut potentiellement donner euh, de la valeur, euh, euh, autant au niveau technique que fondamental. Et dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer ça. Euh, je ne fais rien d'extraordinaire, de, de, je prends des outils qui sont existants et euh, ce que je fais, bon ben euh, je repère certains titres et euh, bonjour la visite on embarque avec ça. Donc, on va se revoir très très bientôt pour de nouvelles vidéos.